Salut à toutes et à tous, c'est Justin et aujourd'hui nous sommes dans le Morbihan. Il faut savoir qu'en Bretagne, ce sont 200 000 personnes qui bénéficient d'un emploi dans l'industrie. Mais cette industrie aujourd'hui, elle est attaquée, elle est fragilisée et de nombreux emplois sont menacés. C'est pourquoi nous allons faire le point avec celles et ceux qui se battent pour sauver les fonderies de Bretagne. C'est parti Pour celles et ceux qui auraient manqué un épisode, la fonderie de Bretagne, c'est un acteur majeur de l'économie industrielle locale. Implantée depuis 1965, on y produit des pièces brutes et usinées pour l'industrie automobile. Mais à ce jour, le groupe Renault, propriétaire de l'usine et dont l'État est actionnaire, veut aller produire en Espagne et souhaite vendre la fonderie, laissant, dans l'inquiétude, 350 salariés. Hop. On quitte Paris pour l'Orient. On va demander à Fabien Roussel, quelle est la raison de ce voyage alors on est parti tôt ce matin pour aller à Lorient, en Bretagne, voir les salariés de la fonderie de Bretagne et Renault menace de mettre en vente cette usine où il y a 350 salariés, donc derrière 350 familles. On a besoin d'avoir une industrie solide et forte dans notre pays, et notamment dans la production automobile. Le rassemblement réunit de nombreux militants et syndicalistes venus de toute la région. C'est le cas de Delphine. Selon elle, derrière la situation de la fonderie, il y a un enjeu bien plus important qui concerne en fait toute l'industrie bretonne. Donc t'arrives de Saint-Nazaire, euh, tu es donc délégué syndical. Euh, Rappelle-moi de ta boîte. Lidal, qui est un groupe américain. Quand tu vois le du monde aujourd'hui, je sais bien, mais combien de temps on va venir les soutiens, les camarades parce qu'à un moment ou à un autre, ça va être notre tour. C'est notre travail, ça Du jour au lendemain, tout ça est arrêté. Là, on voit qu'en fait, il y a des choix qui sont des choix comptables. Il n'y a pas d'humain, dans tout ça. Il n'y a pas D'humain, de... ou... on a un numéro. Moi, je suis numéro 224 dans mon entreprise. Une solidarité qu'apprécie Franck Henriot, délégué CGT de la fonderie. Pour lui, le groupe Renault souhaite vendre l'usine pour des intérêts financiers bien précis. Moi, mon boulot, réellement, c'est surtout de m'occuper de tout ce qui est parti éclairage sur l'ensemble de l'entreprise. Et ça fait combien de temps, tu m'as dit je... 27 ans. Le groupe Renault, donc, est propriétaire majoritaire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Quels sont les arguments du groupe Renault Alors, Renault, qui a rénové l'outil de travail, mais qui aujourd'hui euh, cherche à vendre l'entreprise, euh, certainement pour des intérêts financiers, et puis être responsable. Euh, des, des, des, des fonderies euh, de, de son groupe. quoi Et c'est combien d'emplois qui risquent de, de rester sur le carreau là si jamais euh, ça ferme définitivement ici et ben Moi quand je suis rentré en 1994 on était encore 1100, 1200 et à l'heure que je te parle on est plus de 350. Et là ils veulent mettre le dernier coup euh, fatal entre guillemets euh, sur les.. Alors sur... ils nous parlent pas réellement de fermeture de site ils ouais. cherchent euh, recherche volontaire d'un repreneur. C'est ça c'est l'incertitude surtout. Com complètement, c'est complètement. Aujourd'hui les éléments de réponse il n'y en a aucun. quoi On n'a pas alerté, Il y a un épuisement psychologique il euh, y a une rupture ça commence vraiment à hériter tout le monde, et puis euh, bah la fatigue se fait sentir. Quoi. Ça fait 27 ans que quasiment euh, je suis en lutte, c'est sans arrêt, permanent, tous les deux ans il y a quelque chose. Aujourd'hui tout le monde est accro accroché à cette entreprise, et puis euh, on aime notre boulot, on aime notre boîte, on veut la garder. Le seul mot qui revient vraiment le moins, le moins, le moins, de moins en moins dans le vocabulaire et dans le, dans le phrasé de la direction aujourd'hui, c'est l'humain. Et ça c'est vraiment un gros dossier, on ne parle que d'argent, de coûts, de volume, jamais l'humain. Une gestion qui néglige l'humain au profit de l'économie, c'est une situation malheureusement pas nouvelle, comme nous l'explique Denise, qui a connu l'usine à l'époque où celle-ci employait bien plus de monde et cherchait déjà à limiter les effectifs. Ouais. Tu es une militante communiste du coin ouais. et surtout tu as travaillé ici. Ouais. De, de, de, sur quelle période De 92 à 2001, 2002, voilà, 10 ans. Donc en fait, l'usine, elle a été fondée en 65, par là Oui, après la fermeture des forges d'Annebon. Alors, je ne me souviens plus, il me semble que c'était 1600 personnes. Parce quand que... je suis rentré ici, moi, en 92, ça devait être entre 1000-1200, je n'ai plus trop le souvenir. Et quand je suis parti, il y avait 500 ou 600. Tout était fait, il y avait un restaurant d'entreprise, il y avait des sorties, il y avait... les gens, ils se connaissaient, ils faisaient des choses ensemble. On voilà. vivait bien, on travaillait bien ici avant et puis on est, ils étaient assez bien payés quand même. Mais le, le déclin est terrible en fait parce que ici, euh, ils n'ont plus le droit qu'à 10 minutes de pause. C'est très loin de ce que tu me racontes avec le restaurant d'entreprise, la solidarité. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter, d'ailleurs ce sera ma dernière question Nicole, qu'est-ce qu'on peut souhaiter maintenant aux Fonderie de Bretagne pour l'avenir bah que ça reste. Hein. Ça, fait, ça fait mal parce que nous, quand on était gamins, bah était un peu, on retrouve un peu cette ambiance de, de chômage. C'est affreux, hein. c'est affreux. Forme de régression. Je, quoi. Ouais, je, re, je retrouve des choses d'avant. Alors qu'on était montés, et là on régresse euh, énormément. Voilà. Merci Nicole, t'es une chef ouais, <rire> Merci Surtout, faites euh, pas trop de bêtises sur moi. <rire> <rire> une usine dont les salariés font la richesse, mais sur laquelle ils n'ont aucun droit de regard. C'est une situation paradoxale, injuste même, que dénonce Fabien Roussel au moment de sa prise de parole à la tribune. Mes chers amis, mes chers camarades, qu'est-ce que je suis content d'être avec vous pour vous apporter le soutien du Parti communiste français et de l'ensemble de nos parlementaires au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je suis député du Nord, député d'une région industrielle. Je sais ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui minutes en moins de pause la nuit. Ils ont vu 12 jours de RTT supprimés en échange de garantie de l'emploi. Au final aujourd'hui, avoir un groupe qui leur dit que tout compte fait, Il coûte trop cher. Ils n'ont véritablement pas honte de ce qu'ils font. Il ne leur appartient pas l'outil industriel. Les machines, ce que vous faites ici, ça vous appartient. Ça appartient au pays, une partie a été quand même amplement financé par l'argent public. Nous avons un droit de propriété sur ces machines. Ce que nous demandons, c'est de réimporter en France la production de ces véhicules. Un pays sans industrie est un pays sans avenir. Aujourd'hui, vous êtes en train de mener une lutte qui est noble, qui est juste. Nous serons avec vous pour mener ce combat et le porter au sein de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Et je peux vous dire qu'en tant que député de la Nation, je serai avec vous et nous placerons cette usine sous la protection de la République Écharpe au point, c'est sur cette image hugolienne de notre député que la journée s'achève. Et nous profitons des derniers rayons du célèbre soleil breton pour approfondir les déclarations émises à la tribune. Fabien, bonjour Justin. Comment vas-tu Bah écoute, ça va heureux en Bretagne. Qu'est-ce que tu retiens de cette journée L'État est complice. L'État participe à cette logique. L'État délocalise. L'État finance Renault, apporte 5 milliards d'euros d'argent public et laisse Renault licencier 4600 salariés et vendre cette fonderie. Alors que ça, alors que ça peut être fait ici. C'est pour ça que c'est un non-sens économique parce que ça tue l'emploi un non-sens écologique parce que ça va revenir dans notre pays par camion, par bateau. Et puis, c'est un non-sens fiscal parce que quand une usine comme celle-là, demain, ferme, c'est des recettes en moins pour l'État, pour la région, pour le département, pour la commune. Les salariés contraints travaillent plus, perdent des jours de congé. Mais de l'autre côté, non seulement ils n'ont pas la garantie sur l'emploi, certains le perdent et ils voient que les actionnaires, eux, engrange des bénéfices. Quand on leur demande de travailler plus dans des conditions difficiles, c'est pas pour sauver leur emploi, ce pas au nom du pays, c'est pour gaver des actionnaires. Derrière chaque tonne de fonte qui est produite là-bas, il y a des vies, il y a des familles, il y a des compétences, des promesses de travail pour des jeunes demain. Et donc on doit tout faire pour les préserver. L'argent public doit servir à ça, l'État doit servir à ça. C'est pour ça qu'en tant que député, député de la nation, je vais sur ces entreprises euh, y compris avec euh, mon écharpe, pour dire que cette entreprise, elle doit être placée sous la protection de la République. Et un pays sans industrie est un pays sans avenir. Et les salariés, franchement, quand on les écoute et qu'on les voit, ils font des boulots difficiles, hein, mais ils ne demandent pas à en changer, ils en sont fiers de leur travail. Vrai, ils le défendent. Ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir continuer de l'exercer, et dans de bonnes conditions. Donc la une une semaine sur tous les fronts. Merci Fabien et bon courage du coup pour, pour la suite. On se revoit au prochain épisode comme d'habitude, à ta disposition. <rire> Je te remercie.